Et bienvenue voilà, à tous ces amis aujourd'hui on se retrouve sur Mario euh, ouais, Sur Mario Lost Level Alors Lost Level en gros c'est la suite de Mario Bros, une sortie seulement au Japon Et euh, là je suis sur la version Mario of Stars. Donc c'est parti, c'est pour ça que je peux y jouer. <rire> c'est sans logique en même temps. Du coup c'est merde la Et voilà, je vais tester, on va voir si c'est vraiment euh, dur comme le prétend. Il faut ah ouais d'accord, ah, bah, ça commence déjà avec le premier champignon putain ah, ok ah, C'est chaud, je veux mon champignon Déjà je galère sur le premier champignon donc. Ouais Ah lui non Lui non, lui il faut pas le toucher Qu'est ce que je vais faire Et Voilà, on un peu de plus. Voilà. Mère. ah bah non, il va pas avoir d'autres champignons. Donc, ce jeu en fait, l'autre level est sorti seulement au Japon. Voilà, il était hyper dur et du coup, il est ressorti seulement oh au Japon. Putain. Elle sort d'où elle oh, Je suis au bord du tuyau. Waouh, waouh, waouh, waouh, oh, oh, oh, oh, oh. pourquoi il y a plusieurs ennemis en même temps là Genre... Ah Enfin, oh, non, j'ai qui oh putain Désolé pour le cri, c'était pas, pas volontaire, vous vous C'était un volontaire. Des checkpoints Yes Des checkpoints Je vous sais, hop, on va se battre au cul. Merde <rire> <rire> C'est beau comme mort, j'ai compris le niveau <rire> Bah genre à cause du vide. Ah non mais putain j'en ai marre. <rire> Je commence à mourir en boucle. Ah j'oublie certains obstacles en fait. Ça c'est Mario Bros mais en version. De le premier en fait là, on joue au premier Mario mais en version Kaizo en fait. Là. Ah ouais elle est bon, ça, ça, ça. Je suis mort de la même manière, quoi! Incroyable! C'est parce que le jeu, je vais pas en full screen, j'en sais rien! Mais... Voilà, toi, je te passe comme ça. S'il te plaît, Mario, je que te... on gagne! Va... Mais putain! C'est game over, putain! Qu'à cause de cette tortue! Je voulais pas! Oh, on tire dessus! Je voulais pas! Je voulais pas! je voulais pas. De toute façon, il y aura pas de l'esprit sur ce jeu! Ah, je vous dis que c'est. <rire> Faut vous calmer avec les espèces, J'en ai prévu. Les... Ah C'est des jeux que j'ai jamais fait. Okay. Ah puis elle revient. Bon, là, on va essayer de garder le champignon au maximum. Bah euh bâtard On se prend la vie quand même. Ah, c est... C est pas pire, hein. Voilà, je passe en haut. Ah oh, ouais là on est mieux. Tu blagues hein passe pas en bas c'est mort même s'il y avait une peur de... de... putain c'est pas là que je meurs putain j'ai sauté trop loin il va y avoir beaucoup le mot putain <rire> je crois <rire> je vais... oh le pire c'est que je meurs là mais c'est pas le pire en fait c'est pas le pire <rire> bon on mais oh putain, je mourrai à la fin, quoi! <rire> <rire> toujours, on meurt toujours à la fin, c'est incroyable! Voilà, je, que je peux comprendre pourquoi il est sorti qu'au Japon je ce jeu. Non, c'est vrai, c'est vrai, en vrai, c'est que là, c'est sur la version euh, All Stars, en fait. Dans la version All Stars, tout le monde l'a eu. Et tout le monde en chie, en fait. Ah, pas trop. Oh putain C'est rigolo <rire> C'est marrant J'espère pas que je recommence tout le, le, le niveau. J'arrive pas à sauter J'arrive pas à sauter dans le mini-bloc Je vais trop vite en fait, c'est pour ça. Mais non, je refais la même C'est incroyable La même mort quoi oh. Ah, pourquoi ils ont mis un coup ah, pour pas Pourquoi on peut pas se concentrer tout bien Oh, j'ai réussi, putain Ok, ça c'est des coupes pas, ça passe. Oh, ça ça va. Oh, on peut pas attendre. Oh, on essaye pas, on essaye pas, hein Je suis pas J'allais bah, dire, je suis pas mort hein De oui, oui, c'est aussi... Oui, c'est cool. Ah c'est pas bon. Oui, que bon. Ah non, eu quoi Oh Oh J'ai réussi à faire ça, putain. Oh, J'adore faire ça. Dans les niveaux je le fais tout le temps Ah, trop bien. Oh le bâtard Oh les fils de chien Ils ont mis une fausse plateforme Ah non, ça va, ça va, on commence ici. Ah, les enculés <rire> Pardon. Oh, mais pourquoi faut pas la tuer en fait, non, juste. ah C'est juste. C'est juste, là. dans tous les tués, il y a des plans de pyramide. Pourquoi j'ai sauté Pourquoi j'ai fait ça Non pourquoi Ah Bon, autant mourir, hein. Oh, dans la vidéo, c'est la vidéo d'écrit, je crois. C'est vraiment dur, hein. Les japonais <rire> qu'ils ont pas beau Ah, les de machin. à la fin du niveau, là, genre, mis une fausse plateforme, tu traverses, la plateforme, Ah, euh, ouais, non, ils sont euh, pourquoi ils ont les oeufs aussi Et pourquoi j'ai sauté dessus que... moi. <rire> Je pensais que j'allais passer au tu dessus, sais, mais non bisous, je vais avoir un les game over, ça va être drôle. Ouais ça, on meurt parce qu'on est con, <rire> c'est tout. Mais putain, mais pourquoi y'a un bloc au-dessus comment ça se fait là elle était à la moitié rentrée Au pire, j'ai quand même suicidé, c'est pas grave. <rire> J'arrive même pas à me suicider par la coupa. Je fais sauvegarder hein, au cas où. Voilà. <coughs> voilà J'ai eu 3 Game Over, c'est bien Oh, c'est quand tu meurs dans le vide, t'es long Oh, qu'est-ce que tu donnes dans le vide Oh, je suis mort dans le vide <rire> Mais il veut pas non plus Putain, ça lag en plus Je viens de passer ce passage, c'est bon, c'est fini Moi, ouais, je pense qu'il faut juste sauter dessus et courir après genre ouais ça passe ça passe mais voilà oui, oui, oui. oui j'ai aussi oui. <rire> faire ce passage en bas là. Oh, incroyable <coughs> même faire ça c'est compliqué quoi tu peux pas aller au-dessus au-dessus c'est il y avait une plante pierre là dessus tu des connards oui. pourquoi j'ai essayé d'aller monter oh, alors peut-être une mini Xbox dessus mais, oh, non, mais pardon Alors hein. oh, là là là là j'ai fait totalement speedrunner mais wesh pourquoi il y a des blues euh, blobs volants j'essaye d'en voir le mec là on peut faire ça putain faut rebondir sur la coupe quoi <rire> Ah, dans l'eau, dans les airs, wesh oui. <rire> n'importe quoi! Mais putain, d'où il y avait la collision ici? J'appuie sur ma bouteille, dans mon sac! Oh putain! Putain, faut faire des sous parfaits! Faut faire en mode speedrun, genre, en... en mode pas les couilles! <rire> oh putain! Ah, j'ai l'impression que Mario en fait il y a la même tenue que euh, dans le dessin animé oh. putain j'ai sauté au bon moment en plus <rire> au moins qui a la coupe hein. ok t'inquiète tu vas pas c'est putain je suis au troisième niveau quoi mmh. <rire> j'ai fait quoi là <rire> Non, non, moi je monte pas, on oh, voit, j'ai reculé en plus. Et Mario il s'est pas retourné. Bouge de là. Quoi. Bouge de là. Ah, ça va. On est pendant nous on peut les écraser. Ah, on vraiment. Allez, descend pas. Oui. Enfin, je suis un peu plus loin dans le niveau oh, putain, il aime pas. Je vais le tuer. Ah <rire> j'ai eu peur Mais wesh comment j'ai fait ça oh, non, ça oh non je déteste mon tu ça <rire> non, non. D'accord ok bien. Non, je suis sur un checkpoint j'ai un checkpoint Toujours pignon Checkpoint ah, toujours pignon Oui j'ai un checkpoint Ouais, C'est un petit point ici. C'est pas le champignon qui. qui. qui ont peur. Bon, on peut pas l'attraper. Ils ont oui. fait spoil. Fils de chien. Non, ça y est, a... il y a plus de, de vide que des Donc. 1, 2. Deux... Mais soit fils de pichis. T'as bien fait un souci, genre ce niveau là et j'en oui oh dès qu'il sort faut sauter dessus quoi oh, je suis content j'ai un champignon donc ça me bat on explore oh enfin putain ça la dernière vie oui Juste. 4 10 minutes et je suis au niveau 4! Oh putain, niveau 4! Oh ça, on va je vais en chier, incroyable! Je suis une grosse merde! <rire> ça pas ça va? Comment tu l'as, la fleur de feu là, tu fous de ma gueule là? Faut courir! Non, même pas, oui! Bon, bon, bon au revoir! Je mets deux champignons! Voilà tu passes tranquille <rire> Mais oui j'ai vu qu'il met une coupe Depuis quand il y a des pas dans les châteaux Oh non je mange au mignon ah, non, Je crois qu'il y a un passage secret pour passer au direct au dessus C'est parce que j'avais plus de vie Allez allez Première mort du niveau Alors heureusement on commence pas tout le monde hein. Je crois que c'est fait spray Je crois que c'est fait spray qu'on commence pas tout le niveau tout le, tout le monde en fait c'est non, sinon on fait un câble. C'est dur, faut pas courir, des fois faut courir, des fois... Oh putain, faut faire pareil que l'autre. Ya yeah Tu passes, ah ouais, tu passes tranquille. Ah ouais, mais non. Tu tranquille, hein. Mais non, n'importe quoi, faut attendre qu'elle soit au-dessus. Tu passes tranquille quand il n'y a pas d'ennemis. MAIS WESH ah Je vais péter un câble Il est en train de faire du roule dans tous les sens Ah oh bon Oh putain Ça mauvais fait sprayer Ils tous Putain Attends il y aura de la musique <rire> Oh putain Tu as vu comment je gueule Que Tout peut m'arriver, rien à foutre. Voilà, je peux pas passer. Hein. D'accord, avec moi, non, je vais pas toucher. Voilà ta mère. Pourquoi Mario, il a pas sauté quand j'ai voulu sauter. Ah, <rire> oh, tu mon fait encore bien au même endroit en plus. C'est <rire> au même endroit que je suis mort en plus. Oh putain, faire Beauseur sans chanter. <rire> Je suis au-dessus. Tu te rends compte qu'il y a un seul champignon de bon niveau Pourquoi <rire> Là c'est au début ça va, mais.. Mais pour le récupérer quoi C'est un suicide Non mais c'est un suicide pour le récupérer, c'est incroyable Oh putain <rire> Voilà les armes <rire> C'est un, un, un vrai suicide, là. le lost level, ouf Non mais on peut mettre 3 heures pour mettre, euh, finir le jeu en fait. Non même pas, euh, 4 jours 4 jours Une semaine pour terminer le jeu Et pourquoi je suis mort là ça, ça va Il nous faut un champignon parce que sinon tu me compte. Il J'ai fait quoi C'est passé quoi je veux en moi terminer ce niveau. Après j'arrête là. Après j'arrête là parce que.. Euh non dans un jeu Mario Gonza Bros et tout, dans le premier Mario, je ne pas autant. Pourquoi je meurs là Même Si ça n'a rien à faire, c'est pas grave. Jure, si tu fais quoi tu me simple, tu recommences tout le monde. Tout le jeu. 1-4, on est en haut 1-4. Je crois que la vidéo va se concentrer sur le 1-4. Ah, qu'on se meurt fils de pute! Fils de pute! Et putain! Oui. Ok, faut courir mais pas trop non plus. J'ai refait la même chose que tout Ah, <rire> j'ai envie de me taper. Je l'ai tapé. Oh là moi on est au top de Ouais je... <rire> Des fois je monte là dessus. Je veux terminer ce niveau, rien à la foutre. Je pourrais y prendre n'importe quel et je m'en bats les couilles. Tu vois là, le game over, il sert à rien. Ça fait juste perdre du temps en fait. Attends, Attends là, Ah non, on me courir ici. Voilà, là j'ai. Ah ça se trouve il faut sauter au moins une champignon une sort et pas revenir sur la plateforme avant C'était ça putain Bon, de fils de chien de faveur C'est fait cette technique un peu bizarre ok Charlotte si tu veux mais putain C'est bon, maintenant que j'ai compris comment il marche le, le saut et tout, bah, il faut juste marcher normalement. Voilà. Bon, tant pis. On va passer en dessous, mais c'est dangereux. Non, t'es mort. Ah non, ok, on va passer en dessous. Soit. Je passe tranquille. Bowser, coucou! Ah, Je compte Bowser putain! Oui! Ah! Oui! Ah ah ah! Oh! Non, vas-y, on essaye celui-là et on va voir. Wouah! <rire> oh putain! Excusez-moi. C'est un peu étrange et rigolant quand on me Là, j'arrive même pas à. J'utilise mes devis Bon, voilà. C'est okay. <rire> fait. Non j'ai utilisé une dernière vie, une dernière s'il vous plaît Une dernière, une dernière vie Oh, vrai j'ai envie faire tout bleu Un peu de complication Oh parfait Et non <rire> On va bah écouter Jeanne est là euh... Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, et... Au bout <rire> C'est super malheureux, Star. C'est pas ça Nos Slavels, seulement sorti au Japon. Putain, j'ai fait deux. fait un monde en 20 minutes. Oh putain, un monde en 20 minutes. Je de gueule. Bon, bref, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.